Je pourrais vous parler de la cristallisation des regrets De la sédimentation des remords De l'érosion des sentiments Mais pourquoi faire Pourquoi faire quand tu regardes l'avenir dans ton verre de vin qui devient ton ventre et ton visage Il n'y a rien à voir, rien à redire. Tout a déjà été fait. La vie est passée, Telle une putain ou une divinité, Avec grâce et vulgarité. Mais elle a eu le mérite d'exister, de m'aimer autant qu'elle m'a ignoré ou vomi. La vie, je lui enseigrai, même si je me donne le droit de la maudire. Et surtout de la réinventer.